bonjour à tous et c'est parti pour un nouveau tour de magie euh, avec des cartes comme d'hab donc euh, cette fois ci donc euh, c'est un, euh, un tour spécial car euh, nous avons atteint les 15 de jam, plus de 15 de jam, donc euh, je trouve ça super bien alors que vous, vous allez penser que c'est normal, que c'est pas terrible que c'est facile à avoir mais bon moi ça me fait super plaisir c'est pour cela que là je vais vous faire une explication de malade. Voilà. Donc, un jeu de cartes. Euh, je suis son spectateur, donc je vais le faire moi-même. Donc là, on va couper le jeu. Le spectateur, le spectateur doit choisir une carte. Donc, euh, il va choisir là. Vous regardez, ok C'est bon 3, 2, c'est parti. Je la mets, je la mets là. Ensuite, euh, cette carte-là que vous avez vue, vous allez, on, je vais la mettre dans l'autre paquet, comme ceci. Tchou. Parfait. Ensuite, on va mélanger les deux paquets, mais on ne va pas les mélanger comme ça, parce que sinon ils ne vont pas être dans le, désordre, dans le désordre. On va les mélanger plutôt comme ceci. Comme ceci. Voilà, parfait. Hop. Voilà. Donc là, euh, bah, on va étaler les cartes. Hein. Donc là, vous êtes d'accord que c'est tout dans le mauvais sens, dans le désordre et tout. Et là, elles se sont toutes remises dans le bon ordre. Dans... Euh, elles, sont toutes, elles se sont toutes retournées correctement, sauf une. Si on cherche bien, si on cherche bien, bien sûr, si on cherche bien, si on cherche bien. Attends, je vais refaire le, je vais le refaire. Hein Regardez, si on cherche bien, votre carte, elle a celle qui est retournée. Voilà. Donc, euh... donc voilà merci d'avoir regardé ces tours ensuite on passe aux explications donc un jeu de cartes mais, mais, mais, mais j'arrive hein. mais il y a une carte comme celle-ci Double dos. Donc il faut, il, va, il faudra vous vous en munir. Vous en... Voilà. Ensuite. Donc cette carte là, vous la mettez à la fin du jeu, sur le, comme ceci. Donc le spectateur ne doit jamais voir, ne doit jamais la voir qu'il y a deux dos, un là et un là. Ok Donc, ensuite là, vous demandez au spectateur de, de couper à moitié le jeu. Donc voilà, vous étalez le jeu, enfin cette partie. Vous gardez l'autre, où il y, y a la double face, la double dos. Ensuite, pendant que le spectateur choisit une carte dans le ruban, par exemple celle-ci, le 4 de, de carreau, vous allez faire ce simple mouvement. Regardez bien, comme ceci. Voilà. Le spectateur ne pourra pas s'en apercevoir car, car il, est, il est trop occupé à choisir une carte. Donc ce qui veut dire que les cartes, donc, avant que le spectateur ait choisi sa carte, les cartes sont comme ça. D'accord Et ensuite, après que le spectateur ait choisi sa carte, elles sont comme ça. Oui. voilà donc on en est là ensuite vous demandez au spectateur de mettre la carte face cachée dans ce paquet parfait voilà donc là vous êtes tranquille vous refermez le ruban ensuite vous dites de ne qu'on ne va pas mélanger comme ça mais plutôt comme ceci. Comme ceci. Pourquoi Parce que regardez. Là, toutes les cartes seront dans le bon sens. Dans le même sens. Alors que le spectateur penserait qu'elles sont dans le désordre. Vous avez compris Donc alors. Là, on va faire un petit mélange à l'américaine. Donc, euh, différents mélanges sont expliqués euh, dans une de mes vidéos précédentes. Avec des fioritures et tout. Voilà. Vous êtes là, matin Ensuite, vous, vous tournez le paquet, euh, comme ceci, et vous faites un ruban. Vous installez bien les cartes. Vous dites que toutes les cartes se sont retournées, sauf une, le 4 de carreau. Est-ce votre 4 Oui, voilà. Donc voilà. Euh, J'espère que cette superbe vidéo vous a plu. Euh, en tout cas, moi, j'ai été heureux de, de vous avoir accompagné. et euh, eh bien, merci, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et même à commenter si toute question. Allez, salut